Je suis Salma Juillet, je suis laryngologiste à Paris et j'ai comme passion le tango. Donc j'ai découvert la tangothérapie grâce au congrès mondial de tangothérapie en 2018 auquel j'ai participé et c'est là que j'ai eu l'idée de travailler avec des patients qui ont des pathologies vestibulaires chroniques comme des maladies de Ménière ou une presbyvestibulie pour les aider à se rééduquer grâce à la tangothérapie. Je suis André Dimonte de Roche, je suis coach professionnel de l'Institut des Coaches international de Genève. En plus, je suis thérapeute de l'Académie Argentine de thermothérapie Je suis le président de l'association suisse de thermothérapie Et ensemble, on de développer un protocole génial pour travailler avec les gens. Et cette personne qui a cette pathologie va trouver dans la thymothérapie la motivation pour faire les exercices et améliorer leur qualité de vie. Donc notre protocole se base sur les trois axes sur lesquels se base la rééducation vestibulaire standard, à savoir travailler l'habituation, l'adaptation et la substitution. Donc principalement le but c'est de faire faire aux patients des pas et des exercices qui vont leur provoquer euh, des vertiges et des symptômes habituels. Mais au bout d'un moment, le fait de répéter euh, ces exercices va créer une habituation chez le patient et donc une disparition de ces symptômes. L'autre axe, c'est de travailler la substitution, donc de développer des protocoles et des exercices euh, qui vont en fait euh, faire travailler d'autres entrées sensorielles que le vestibule, à savoir la vision, la stabilité du regard euh, et surtout la proprioception. Et euh, l'avantage de notre protocole par rapport à une rééducation vestibulaire standard, c'est que euh, ce protocole, cette tombothérapie se fait dans un cadre ludique, ce qui est très motivateur euh, pour le patient. Euh, le patient peut aussi s'auto-rééduquer à partir de ses exercices à la maison. C'est-à-dire que nous, on va travailler euh, avec, euh, pour commencer une dizaine de patients, donc 10 à 12 patients, euh, sur une période de 6 mois, à raison d'une heure et demie deux fois par semaine. Donc c'est ça le protocole qu'on a mis en place. Mais le patient peut, s'il le désire chez lui, euh, reproduire ses exercices avec une autre personne. Et l'aspect euh, que je voudrais laisser euh, Enrique développer, c'est tout l'aspect euh, psychologique, euh, enfin, d'apport et de bénéfice euh, psychologique que peut apporter la thrombothérapie à ses patients euh, que n'apporte pas forcément la rééducation vestibulaire standard. Le tango à la base c'est un don social dans lequel on partage un espace intime avec nos partenaires, dans un milieu social de danse, dans lequel il y a des sous-couples, et on est immergé dans la société. Aujourd'hui, le temps de cette danse est dans au monde entier. Et toute ville de plus de 50 000 habitantes a un espace de danse. Et on peut être là, être membre de cette activité, se sentir euh, bien ancré dans cette euh, société, même si nous avons des pathologies qui, peut-être, ne sont limitées à cette insertion. Euh, donc nous avons besoin de toute une communauté scientifique qui croit à ce protocole, qui va être publié bientôt, euh, nous avons besoin de financements par rapport à cette euh, investigation qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'invertissement de euh, notre part. Nous avons choisi de travailler avec le centre hospitalier universitaire de Lausanne parce que c'est un des dix meilleurs hôpitaux du monde dans le classement de 2021. C'est aussi un des meilleurs hôpitaux d'un point de vue de réhabilitation et de rééducation, comme par exemple dans tout ce qui est rééducation de la main. Et ce serait pour nous un plaisir de travailler en collaboration avec le service d'ORL parce que euh, ce service pourrait nous apporter une grande expertise euh, et on pourrait travailler avec une équipe dynamique, reconnue euh, dans ce domaine. Euh, et donc, nous serions vraiment euh, très satisfaits de travailler en collaboration euh, avec cette équipe. Voilà, donc euh, encore une fois, ce protocole est un exemple d'une belle co enfin, collaboration entre euh, la médecine et euh, l'art et la baisse. En tous les cas, je vous remercie d'écouter cette vidéo si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, nous avons une autre vidéo plus large, on, on, on aborde chaque détail de l'explication que nous avons donnée et après si vous voulez être en contact avec nous, on peut faire une présentation avec un PowerPoint devant votre équipe médicale, nous pouvons faire une présentation individuelle à la direction. Nous pouvons travailler avec quelques personnes en individuel pour qu'ils puissent sentir un peu l'odeur de ce que ça veut dire la thermothérapie. Donc, merci de nous contacter. nos téléphones sonne ici. Vous pouvez tranquillement nous écrire un mail, un message de texte et on va être ravis de vous répondre avec vraiment impatience de collaborer. Voilà, merci beaucoup. Nous comptons sur vous. Merci.